Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue une nouvelle fois dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et où aussi j'ai un peu envie de rétablir certaines vérités et peut-être aussi un certain besoin de faire comprendre que parfois les personnes que vous avez en face de vous lorsque vous rentrez dans une salle de cinéma ne sont pas uniquement là pour vous vendre des billets. En fait je rebondis parce que je trouve ça triste en gros le... Un gros groupe de cinéma actuellement, et j'en ai la profonde sensation et ça me rend un peu triste, cherche un peu à, je dirais pas déshumaniser l'expérience cinématographique, mais en tout cas ne réussit pas à cerner à quel point la personne qui vend les billets, qui déchire les billets ou qui nettoie parfois une salle de cinéma est également capable d'une vraie interaction avec les clients. En gros, ce que je cherche à évoquer, c'est que de plus en plus aujourd'hui, on a tendance à considérer le métier d'agent de cinéma, donc le métier qui consiste voilà, à vendre les tickets de cinéma, vendre la confiserie, déchirer les billets, indiquer la salle, etc. On a tendance à considérer que c'est un métier qui de plus en plus n'est que à viser commercial uniquement. Et ça me rend triste. Pour la simple et bonne raison que ce métier-là n'est pas uniquement dans ce but-là. C'est aussi un métier d'accueil, un métier de réception, un métier de conseil, un métier de passion. C'est un métier dans lequel beaucoup de gens investissent énormément d'énergie en espérant ne pas forcément avoir grand chose en retour, mais simplement une vraie reconnaissance de la part des spectateurs. et Cette reconnaissance, elle passe aussi, je pense, par une vraie interaction. Un besoin profond de, lorsque l'on est agent, comme par exemple c'était mon cas, mais je sais que d'autres collègues ou anciens collègues sont exactement dans la même situation, c'est un vrai moment de partage où on peut avoir aussi des clients qui sont passionnés et qui ont besoin de parler de cette passion. Et ces moments-là, on est un peu tout doucement en train de les perdre à cause d'une certaine forme de mécanisation un petit peu de l'entrée et de l'expérience cinématographique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, lorsqu'on va dans un cinéma, c'est de plus en plus rare de voir une personne en caisse qui va accepter de nous vendre un billet la du temps, ils nous vendent surtout de la confiserie et pour les billets, on va sur les bornes automatiques. Et c'est vrai que dès le moment où on est à l'accueil, le but c'est d'envoyer le plus de spectateurs rapidement dans les salles et il n'y a plus vraiment d'interaction. Alors je dis pas, des fois clairement on ne peut pas en avoir, hein. je veux dire quand il y a 200 personnes qui veulent rentrer dans une seule salle de cinéma, c'est clair que l'interaction là c'est pas possible. Mais je parle de ces petits moments privilégiés où on va avoir un spectateur qui va s'arrêter deux secondes, qui va poser des questions, que ce soit en rapport avec les films, que ce soit en rapport avec le métier, que ce soit en rapport avec le cinéma de manière générale. On n'a plus vraiment ce moment là parce que soit dans les gros groupes on est un peu sous contrainte, Vraiment, il faut être le plus rentable possible. Il faut réussir à faire le plus de choses possible, le plus rapidement possible. Ou soit parce que on déshumanise l'expérience et on imagine que, genre, le client va avoir son billet électronique et son billet électronique, bah forcément, il va le poser sur une petite borne qui est déjà automatisée. Et du coup, l'agent, au final, il a plus grand chose à lui dire puisque tout s'affiche sur un écran. Donc, au final, il ne fait que répéter ce qui apparaît sur l'écran. Là où, lorsqu'il y avait des billets plutôt papier, on devait déchirer, et indiquer la salle. Ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs dans le cinéma où je bosse actuellement parce qu'on retrouve un petit peu ce contact profond qu'il y a avec le client où on ne lui indique pas simplement une salle mais parfois ils vont spontanément poser des questions parce qu'on va leur avoir pris les billets des mains et du coup on va leur rendre, donc il y a une petite interaction. Mais bien plus encore que ça, j'ai aussi envie de rappeler que ces gens sont pour la grande majorité des passionnés et que si vous avez des questions, vous pouvez leur poser. Vraiment, faut pas avoir peur. Hein. Je pense que les trois quarts des agents de cinéma, si vous êtes un tout petit peu aimable et que vous leur posez la bonne question, ils peuvent vraiment prendre le temps de vous répondre et de vous laisser vous embarquer dans l'univers du cinéma de manière encore plus géniale. Et j'ai pas envie qu'on perde ça. Mais malheureusement, j'ai de plus en plus l'impression qu'on veut pousser un petit peu le cinéma à perdre ça. On parle beaucoup du prix des places de, de, de, des places de cinéma, on parle beaucoup de... La surproduction d'effets pour plonger le spectateur dans des œuvres cinématographiques. Mais on parle pas assez de ça, de cette perte de contact humain. Et c'est ça que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui. Ne perdez pas ce contact. Si vous aimez une salle, aimez les gens aussi qui la peuplent. Ça semble être un message très bête. Je pense que c'est important de le replacer. Voilà. J'espère que ce petit message, plus que cette petite anecdote, vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans l'ombre des salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.